c'est magnifique. Venez à Lyon les wheelers d'Alsace Après avoir parcouru plus de 450 km en 37 heures de huile, c'est dans la bourgade de Tournu, sur les bords de Saône, que nos trois compagnons démarrent ce nouvel épisode avec pour ambition de gagner la capitale des Gaules. Il est 7 heures du matin, les wheelers démarrent leur ride. On est en forme Et prévenons pour 800 km Avec le double de poids dans mon sac <rire> Après ces quelques déclarations modestes et optimistes sur l'aventure, c'est après une rapide balade dans les rues de la cité d'art et d'histoire bourguignonne que nous quittons Tournu pour la capitale du Mâconnais. Longeant la Saône, en empruntant la voie bleue dont le revêtement qui couche gravillonné au milieu des pâturages renforce l'aspect bucolique de l'itinéraire, nous arrivons dans la capitale de la Bourgogne du Sud, Macon l'occasion de déambuler dans ces rues empreintes d'une longue histoire à la recherche d'un endroit où recharger, le Bergen. Un bar où la curiosité de nos engins et l'accueil chaleureux des mâconnais nous a permis de rencontrer Ida, la tenancière norvégienne de l'établissement qui s'est essayée à dire notre slogan dans sa langue maternelle. Non, on a pas de. <g checklist> on jamais vu les foules rouler. On hein. Repu et chargé, nous continuons notre périple en laissant Macon derrière nous pour parcourir la Bourgogne du Soleil. Pierre c'est le bon chemin là t'es sûr Oui oui c'est le bon chemin par rapport au mettre de pied Là, hein. là c'est même pas le sac en fait hein. Très, très beaucoup. Très beaucoup mal. Mais pas longtemps. Après, après marcher 2 mètres et après même pas. Ouais, là c'est là c'est surtout les, les, la piste en fait. Il y a tellement de cailloux que à te tu ça ça tu vibres, tu, vibres, tu, vibres, tu vibres, et ça fait trop mal en fait à force. Ouais. Franchement la Bourgogne, faut faire quelque chose. Hein. À dire. Pendant qu'on roulait, je viens de recevoir un message de Michael, un vélour du Lyon. Il a une chaîne YouTube, on va vous la mettre en description. Allez vous abonner et allez la suivre, qui visiblement va nous attendre à l'entrée de Lyon. Et nous, on continue Sur le pont d'Avignon... Ah non, il pas encore en Avignon, putain, fiché. Toi aussi, révise ta géographie avec Damien <rire> Après la fraîcheur retrouvée par quelques mentalos et le repos d'un bon dodo, nous continuons notre route en direction de la ville aux Deux Collines. Salut salut Bienvenue à Lirou. Du coup je te fais pas ça, ouais comme ça, voilà. voilà. Ah. Salut, Salut. Mickaël, yeah. Oui, oui, là faut pas que je tombe, ce serait fatal. Et c'est donc Michael qui, avec gentillesse, va nous guider tout au long de notre séjour à Lyon avec une connaissance méticuleuse de sa ville. Le plus long tunnel moto d'Europe, 1800 mètres de long, préservé euh, tout ce qui est cyclo, euh, marcheurs et euh, bus. Euh, euh, voilà. Après avoir déposé nos oh. affaires chez nos amis de la diaspora alsacienne à Lyon, c'est dans la bonne humeur que nous partageons un bon moment de culture gastronomique dans un petit ah ouais, bouchon lyonnais qui va nous régaler les papilles. <rire> <rire> un peu plus tard dans la soirée, on reprend nos montures lumineuses pour rejoindre le duo le plus célèbre de la ville française, j'ai nommé le singe, les Twins Wheelers. Oui, L'occasion <rire> de découvrir avec eux les joies d'une virée nocturne endiablée et en giro. L'idée de l'architecte, c'est que ça représente des yeux qui regardent la colline d'en face. La colline d'en face, lui renvoie sa couleur et c'est pour ça que c'est vert. Ah, c'est magnifique wow. Merci Mika pour euh, toutes ces informations-là. T'as un prix, il au plaisir et pour moi. Et nous avons roulé tard. Très très tard dans la nuit, jusqu'à 2h du matin, sillonnant les rues de la ville sous les explications passionnantes et précises de Michael, qui est un grand amoureux de sa ville. Encore merci à lui de nous avoir donné tant d'éclairage sur Lyon et d'avoir pris le risque de rouler malgré son bras Pour ce midi, là, nous sommes à Lyon et nous allons manger au point nommé, donc c'est le bar de... Suite. C'est à l'occasion de ce petit repas super bon que nous avons fait la connaissance de Justin qui va nous accompagner toute la journée avec Mickaël. Hop la gaysse, oui ma poule. Et c'est parti pour une ride culturelle d'une cinquantaine de kilomètres dans la métropole lyonnaise, digne des plus beaux circuits touristiques de l'office de tourisme. C'est ce qu'on appelle le crayon, c'est le, le, le siège du Crédit Lyonnais. Et à gauche, c'est une toute nouvelle tour qu'on appelle la tour In City. Et à Lyon, on la surnomme la gomme. c'est Tilbac, la Je crois que c'est pas moi qui bite. <rire> Derrière, vous voyez euh, ce qu'on appelle la Tour Eiffel de Lyon. C'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une réplique du troisième étage de la Tour Eiffel. Attention, ça va monter Alors là, on est Place de la Trinité, c'est l'endroit même où a été inventé le personnage de Guignol. Attention, ça va chauffer. Là, il a déjà pris euh, 47 degrés Et j'ai perdu 40% de batterie. En 3 mètres. À l'issue de l'ascension de la colline de Fourvière et après une séance de fristal brillamment réalisée par Justin, c'est avec humilité que nous avons visité la basilique Notre-Dame de Fourvière. Un ouvrage de style néo-byzantin est réalisé pour remercier la Providence d'avoir protégé Lyon pendant la guerre franco-prussienne de 1870. joli, hein Attention, ça va descendre <rire> Comme tout ce qui monte finit toujours par descendre, c'est en empruntant une série de lacets dans un très fort dénivelé que nous finissons par arriver dans ce qui nous a été décrit comme étant le plus beau parc de Lyon. On est au parc de la Tête d'Or il s'agit du plus grand parc de Lyon. Il fait 117 hectares. Il y a un grand lac et un zoo gratuit. Le nom Tête d'Or provient d'une légende encore plus vieille que le parc. Un trésor avec une tête en or massif. Représentant le Christ, serait enfoui dans le parc. A ce jour, on ignore encore si c'est une légende ou une réalité. Les fouilles n'ont rien donné. À Lyon, on a le camion plié. C'est dommage que c'est un bon camion ça. <rire> L'artiste, il explique avec humour que l'automobiliste n'a pas vu le mur en reculant, mais son camion s'est adapté tout en temps. Après avoir traversé le quartier de la Cité Internationale et être passé devant le siège européen d'Interpol, nous avons continué notre balade sous les encouragements pour admirer les fresques incontournables de Lyon avant de terminer notre périple à Villeurbanne, admirer les premiers gratte-ciel français. On remercie beaucoup Mickaël et Justin de nous avoir fait découvrir votre ville. Vraiment, c'était génial. Merci à vous. Au revoir les wheelers d'Alsace.